Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 30 avril au 6 mai. Alors on commence avec... Une... Non, le soleil en bon aspect, enfin en bon aspect, non, en conjonction, les amis, avec Uranus. Alors, bon, le soleil, vous savez ce qu'il représente, qu il représente, hein, il représente tout pour nous tous la vitalité, l'envie de briller, de se faire remarquer. Et alors, en conjonction avec Uranus, évidemment, hein, on a encore plus envie de se faire remarquer par ses différences. Hein. On a envie de montrer qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est qu'on est détaché, euh, qu'on n'est pas celui que les autres croient qu'on est. D'ailleurs, si vous avez des, des différences, je vous conseille de, de vous appuyer dessus et de les mettre en avant parce que c'est ce qui fait euh, finalement votre spécificité. Hein. C'est votre identité, vos, vos différences. Hein. Bon, il y a d'autres choses, hein, évidemment, il n'y a pas que ça. Bon, alors, maintenant au niveau des, des faits. Hein, euh, avec une conjonction Soleil-Uranus, c'est sûr, les choses ne se passent pas comme prévu. Hein. On est obligé d'accepter que le hasard vienne s'en mêler, que l'imprévu hein, soit au rendez-vous, ou alors hein, on peut aussi euh, euh, découvrir des choses, euh, explorer des nouvelles voies, euh, aller euh, sortir de notre zone de confort pour euh, se retrouver euh, devant l'inconnu. On peut se dire qu'on va euh, changer de boulot, que et, bah, ça fait peur, hein, ça euh, changer de boulot, on sait jamais, euh, on quitte quelque chose, qu on, on, hein, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va avoir dans le futur. Parce que Uranus représente aussi le futur. Donc vous pouvez avoir un petit peu peur, hein, un petit peu être un peu anxieux par rapport au futur, peut-être pour d'autres raisons, hein, qui vont dépendre de votre thème natal. Donc bon, essayez de vous déstresser, de hein, bien respirer à fond, ça, ça aide à se déstresser, hein. vous masser le plexus, euh, prendre des tisanes calmantes, enfin tout ce qu'il faut pour hein, essayer de rester zen. Alors, les signes qui vont bien le vivre hein, on va dire alors le cancer évidemment on va très bien le vivre la vierge le capricorne et les poissons hein, vous êtes euh, euh, parmi ceux qui vont progresser hein, qui vont avancer qui vont faire du nouveau avec euh, cette conjoncture maintenant effectivement les signes fixes ce sera un petit peu euh, hein, plus stressant euh, que pour les autres c'est à dire bon peut-être vous euh, taureau mais aussi les lions, les scorpions, les verseaux, tout ça hein, dans le deuxième décan hein, de vos signes. Hein. Le premier décan n'est pas concerné, le troisième non plus. Au niveau des activités, eh c'est toujours Mars hein, qui nous intéresse, euh et euh, bon cette semaine elle se prépare à un bon aspect avec neptune donc euh, bon je pense qu'il va déjà être un petit peu actif hein, et plus la semaine va avancer plus il va être actif un bon aspect entre mars et neptune ça met euh, disons une harmonie entre euh, votre euh, volonté d'agir de décider euh, euh, d'être ferme euh, euh, bon bref tout ce qui est euh, côté action euh, martienne euh, disons que votre instinct représenté par neptune va peut-être euh, vous conduire à agir d'une certaine manière vous allez sentir ce que vous devez faire euh, pour euh, prendre une décision être euh, démarrer quelque chose euh, ou alors Aller euh, faire une proposition, hein. il, y a, il y a du mouvement hein. euh, avec Mars, on, on va vers euh, quelque chose, on sort, euh, je veux dire, on, on, on utilise ces énergies pour euh, faire, pour agir, pour euh, décider. Donc euh, le bon aspect de Neptune va vous permettre très certainement euh, de voir plus clair, mais en même temps je me dis que Neptune est une planète euh, qui est souvent euh, associée aux embrouilles. Donc, euh, euh, écoutez votre instinct, mais en même temps, essayez euh, euh, voilà, de vous poser, de, vous, et de réfléchir, de vous dire est-ce que, est que mon instinct est le bon euh, Est-ce que je devrais pas demander conseil à quelqu'un Est-ce que j'ai raison euh, euh, d'être de, de, de, dans l'impulsivité hein, Parce que ça, ça accentue quand même, euh, Neptune va accentuer l'impulsivité de Mars et euh, bon peut-être que on sait jamais vous pouvez euh, prendre la mauvaise décision, hein, euh, Mais bon la plupart du temps essayez quand même de vous faire confiance hein, parce que il euh, y a euh, dans, dans cet aspect une notion de confiance, de se, de se laisser euh, aller hein, à la confiance, ce qui n'est pas toujours facile, pour certains signes. Alors, on est là, euh, à la frontière du deuxième, du troisième décan, hein? on est même plutôt euh, dans le troisième décan d'ailleurs, mais bon, la fin du, du deuxième dé décan peut quand même avoir quelques... Quelques effluves hein, de ce, quelques échos de cette conjoncture. Donc troisième décan surtout. Euh, bon euh, évidemment euh, troisième décan euh, du Cancer. Hein, euh, Neptune est en bon aspect avec vous donc euh, vous le sentirez un petit peu plus. Le Scorpion hein, va être euh, très impacté d'une certaine manière parce que les deux planètes sont en harmonie avec vous. Hein. Euh, les Poissons c'est un très bon aspect pour vous et puis bon le taureau hein, aussi alors il y a des signes qui seront quand même un petit peu euh, disons dans le flou hein, au niveau des, des décisions à prendre alors le capricorne euh, le bélier et la balance hein, euh, soyez un petit peu prudent hein, si vous avez quelque chose à décider On termine avec vos amours et donc avec cette Vénus qui est maintenant dans le troisième décan des gémeaux et bon ma foi elle est un petit peu rêveuse hein et, et c'est un euphémisme quand je dis ça elle est vraiment euh, bon complètement euh, je veux dire dans, dans l'imaginaire euh, le désir le fantasme on n'est pas du tout dans la réalité hein elle est en dissonance avec neptune donc il faut bien se dire que euh, euh, ce qu'on croit euh, ressentir ce qu'on pense que l'autre ressent et eh bien on peut se tromper on peut être dans l'illusion ou dans la désillusion hein, si jamais on, on a fait confiance à quelqu'un et que cette personne vous déçoit. Il peut y avoir beaucoup de déceptions avec une dissonance Vénus-Neptune ou un sentiment de trahison. Et ça n'est pas son bon aspect avec Jupiter qui va arranger les choses. Au contraire, je pense, moi personnellement, que Jupiter va amplifier hein, le côté justement un petit peu brouillard hein, euh, rêve fantasme de neptune alors bon faut vous dire quand même que ça n'est pas sauf s'il s'agit d'une trahison hein, évidemment mais autrement le fait de rêver euh, de s'imaginer dans une relation avec quelqu'un bah, ça peut faire du bien parce que c'est du plaisir et le cerveau il fait pas toujours hein, la différence entre la réalité et le fantasme, c'est-à-dire qu'il vous fait vivre les choses comme si elles existaient. Donc c'est là où c'est un petit peu pervers de la part de notre cerveau, c'est qu'on ne sait, bon, euh, le plaisir qu'on ressent, on se dit ben, si on, que si on ressent ça, c'est que, que ça existe. Eh ben non, ça n'existe pas forcément, et euh, je vous demande d'être d'essayer d'être un petit peu... Lucide, un petit peu critique, hein, de de vraiment mettre votre sens critique au service de cette conjoncture de manière à pas euh, être déçu par la suite. Les signes les plus concernés, eh bien, on va commencer avec le Gémeaux parce que Vénus est chez vous, hein, donc euh, évidemment un troisième décor. Hein, je, je pense que je vous l'ai dit, troisième décor du Gémeaux, faites attention. Pareil pour la Vierge, il faut faire attention aussi. Le Sagittaire et les Poissons. Vous êtes, hein, tous les quatre, vous êtes vraiment, euh, comment dire, un petit peu sous l'emprise, entre guillemets, de cette euh, conjoncture. Pour vous sortir de cette emprise, hein, c'est n'est pas compliqué, vous essayez de penser à autre chose. <rire> vraiment, là, c'est la pensée qui va, qui va vous aider à, à dépasser ça. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous attends sur notre site c'est l'astro.com hein, pour plus d'astrologie. Mais vous avez aussi hein, le live du mardi soir avec Zoé et les consultations euh, qu'on donne toutes les deux. Et puis bon nos réseaux sociaux comme d'habitude. Bonne semaine